Bonjour et bienvenue à cette formation sur la modélisation et l'impression 3D. Mon nom est Michel Lacasse et je vous accompagnerai pas à pas dans vos apprentissages. Cette formation a comme objectif de fournir les moyens de favoriser l'utilisation pédagogique de la modélisation 3D ainsi que de l'impression 3D. Elle a été séparée en modules indépendants et relativement courts à traiter. Ceux-ci vous aideront entre autres à explorer les possibilités de la modélisation 3D ainsi que de l'impression 3D. Tout au long de la formation, des activités supplémentaires permettront de mettre en application les connaissances acquises et d'évaluer les apprentissages réalisés. Cette formation se vend entre autres préparatoire à d'autres qui sont également sous le thème de la modélisation et de l'impression 3D. Vous êtes invités à les consulter si vous désirez approfondir vos connaissances dans ce sujet spécifique, voici une présentation générale du format des modules ainsi qu'un résumé des aspects qui y sont abordés. Cette formation est donc divisée en modules qui sont, eux, basés sur un même modèle. Dans ceux-ci, vous retrouverez une présentation générale de ce dernier, une phase d'apprentissage, des propositions d'activités d'intégration une évaluation des apprentissages et un formulaire d'appréciation du module. Bien que l'ordre des modules ait été pensé de manière à offrir des conditions favorables pour apprendre, vous avez la possibilité de débuter au module de votre choix et d'entrer ou de sortir de la formation. Au premier module, on introduit et explique le passage conceptuel de la 2D à la 3D.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 Ce module se termine par une exploration du potentiel pédagogique de l'impression 3D et il devrait permettre à celui ou celle qui souhaite connaître les grands principes liés à l'impression 3D ainsi que son apport pédagogique de s'initier. Le module 3 explique le chemin emprunté par un objet 3D, après avoir été modélisé, jusqu'à l'imprimante 3D en passant par le trancheur. Les différents réglages possibles dans le trancheur sont expliqués et devraient permettre à un utilisateur d'être en mesure de comprendre des dernières étapes qui précèdent l'impression 3D. Le module 4, afin de rendre l'impression 3D la plus sécuritaire et agréable possible, propose certains conseils. En plus d'expliquer l'ensemble des pièces qui constituent généralement une imprimante, il présente certains paramètres à considérer, des contraintes à anticiper et des pistes de solutions à de possibles problèmes techniques. Finalement, le module 5 offre quelques pistes afin de repousser les limites de l'impression 3D en la combinant à d'autres technologies.